Donc euh, le bira, le souci du bira souvent c'est que les gens euh, partent du principe que c'est la jambe qui a un appui qui va faire le travail et souvent le cercle est là hein, et souvent on voit des gens qui font un gros effort qui vont faire ah, comme ça sur la jambe qui porte et qui se retrouvent à l'intérieur. C'est pas du tout ça, c'est au contraire la jambe qui va se poser, le côté qui va se poser, qui va travailler et qui va venir s'enrouler. De l'autre côté, c'est pareil, je venir enrouler. Si vous voulez travailler ça, c'est facile. Vous mettez un pied devant l'autre sur la ligne de danse et vous allez faire et hop, j'enroule, et hop, j'enroule, et hop, j'enroule, et hop, j'enroule, toujours par l'extérieur. Les battus, vous les mettrez plus tard. Per perdance, per dança, per dança, dança, dança.